Donc là on va voir comment enregistrer un fichier à l'intérieur d'un dossier. Donc pour cet exemple, on va prendre LibreOffice Writer qui est un logiciel de traitement de texte donc qui permet de faire euh, la plupart des, des documents écrits. Une fois qu'on a euh, tapé le traitement de texte, on peut l'enregistrer en faisant fichier, enregistrer sous. Et là, donc, on va dans le bureau, où on retrouve donc, le, le dossier qu'on a créé, qui s'appelle Nouveau Nom. On le sélectionne, on rentre à l'intérieur. On indique euh, un nom pour le document. Et on clique sur Enregistrer. Si on va voir à l'intérieur du dossier on voit que le document est bien enregistré ici